6 bis euh, des amendements identiques, Madame Louvagie, le, le 51, 6 bis A. Oui, Merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui vous propose de supprimer un article qui a été introduit au Sénat qui modifie les conditions d'obstention du label Librairie indépendante de France. Et L'article qui a été adopté au Sénat conduit à ouvrir ce dispositif aux grandes enseignes, aux entreprises, aux librairies qui réalisent plus de 50 millions de chiffres d'affaires et qui ne sont pas indépendantes et intègrent également les ventes autres que le livre neuf au départ. Donc l'objet, c'est de maintenir ce dispositif pour les euh, librairies euh, indépendantes parce que c'est véritablement une distinction, euh, un label qui euh, leur euh, permet de se distinguer et qui euh, permet à ces, à ces euh, librairies euh, d'avoir une reconnaissance, une différence par rapport euh, aux grands groupes. Voilà, donc l'amendement vous propose de supprimer euh, l'article. Oui, euh, alors les amendements identiques, le 119, M. Mignola. Il n'est pas là. Il est défendu. Madame Rabault, il est défendu. Euh, bah, il ne peut pas être défendu. Oui. Il est seul. Madame Rabault, il est défendu, je pense. Et le 117... 177, monsieur le rapporteur. Il est identique. C'est effectivement la suppression de cette disposition adoptée au Sénat. Bon, bah, tout le monde est d'accord, en fait. Je le crains. <rire> je le crains. Je non. Je n'en reviens pas. Euh, bien, donc il est pour l'adoption de ces de cet ensemble d'amendements. Euh, donc ils sont adoptés. Euh